Qu'est-ce que j'ai dit de mal Pourquoi facteur et pas factrice Encore une manifestation honteuse <rire> de la masculinité toxique du patriarcat. Pas ailleurs, on ne dit pas vélo, mais écomobilité douce décarbonée. Oh ouais On peut finir une phrase, hein Dans cette époque qui a fait du progressisme une religion, la gauche-walk Importée des États-Unis, hein, celle qui s'est donnée pour mission d'éveiller la conscience à nous, les prolos. On attend le retour de la gauche ricorée, hein, celle qui réveille les valeurs de la gauche, la vraie gauche, hein, la, la gauche euh, pouvoir d'achat, égalité des droits, pas la gauche quinoa, euh, Terranova, salut mon chat, comment tu vas, on se voit ce soir l'opéra, vive la GPA, j'ai lu ça dans j'adore ton sac de chez Balenciaga. elle est magnifique ta burka, Malika! <rires> Dans votre ouvrage, vous alertez de la contamination de la gauche française par le « wokis. Alors un « c'est un virus qui nous vient des États-Unis. C'est une sorte de « Black Friday » de la pensée. D'ailleurs, on ne dit plus « Black Friday », mais « Vendredi racisé <rire> ». C'est pire que le Covid, ça te transmet par les oreilles, tu entends de la merde et ensuite tu la répètes et tu deviens possédé, tu deviens walk, walking dead. C'est la version hargneuse du bobo quoi, c'est un Gremlins ce aurait pris l'eau. Alors personne, personne n'est à l'abri, hein. moi j'ai un ami de droite, il a chopé le walkisme, ça l'a complètement déconstruit, hein. il est passé du MEDEF à l'UNEF. Au début il avait juste un petit walk de saison, maintenant il a développé une forme grave, le variant, le walk dur, le couvercle qui est refermé sur la casserole. Il est devenu possédé, hein. il s'est fait tatouer le visage de Sandrine Rousseau sur le pénis. Oh. Oula Il ah, faut avoir de la place. C'est un peu douloureux, hein. euh, ouais. surtout que 15 jours avant, pour montrer sa solidarité face à la montée insupportable de l'islamophobie, il s'était fait circoncire. <rire> Il voit de racisme systémique partout. Noël dernier, il a déboulonné tous les bonhommes de neige de sa rue pour dénoncer la blanchité. Tu vois il s'excuse de son privilège blanc et il considère le, le blanchiment d'anus comme une ethno-attaque. Il passe son temps à s'excuser pour des trucs qu'il n'a jamais fait. Quand il voit un reportage sur la décolonisation, il chiale, il demande pardon, il court chez son épicier arabe, il lui achète une bouteille de boule à one, sauf que son épicier, il est au Verdiard. Il est dans la repentance, il descend les poubelles de son voisin de palier parce qu'il est noir L'autre il a compris qu'il était con alors il le laisse faire évidemment Il a monté une association pour que le soldat inconnu soit reconnu comme femme trans Chaque matin il se flagelle avec des orties sous les roustons, c'est l'origine du mal Il a suivi un stage de déconstruction pour évacuer sa masculinité toxique Maintenant il fait pipi uniquement assis en revanche, il fait caca debout. Par solidarité avec le peuple turc, il ne doit pas être le seul à en chier debout. Voilà. Il milite pour que tout change, sauf le climat évidemment. Il est obsédé par le progrès. Tout ce qui est ancien le dégoûte, sauf les légumes. Il déteste test le passé, mais il passe ses week ends dans des brocantes à rénover une ancienne ruine en bouffant des topinambours. Il est binaire. Il voit la vie en noir et blanc, sauf pour la sexualité. Là, il est plus binaire, il est non-binaire, il est devenu fluide. Le matin, il est du bâtiment et le soir, il descend à la cave. <rire> Et comme il est un peu encore de droite et attaché aux valeurs familiales, euh, bah, il se tape plus sa femme, mais aussi son beau-frère. <rire> il a interdit son fils de jouer avec sa voiture police Playmobil, car ça légitime la violence d'État policière. Culturellement, il a basculé, il a brûlé sa collection de Charlie Hebdo, parce que ce n'est pas vraiment nécessaire d'offenser le prophète. Quoi. Hein il suit des cours de soir dans une fac de socio privée intitulée « La charge mentale des femmes en niqab <rire> ». Il a basculé, il a basculé. Alors je ne voudrais pas être qualifié de passiste, mais la gauche quand même, c'était mieux avant. C'est vrai, on est passé de la lutte des classes à la classification des luttes, de l'international à l'intersectionnalité, du grand soir au grand brunch, de je suis Charlie à je suis Charlie, mais de la maison du peuple à l'auberge espagnole des stigmatisés, de j'accuse à je m'excuse, de il est interdit d'interdire à... Ton propos est problématique. De la défense du pouvoir d'achat à la stigmatisation de la côte de bœuf, de Jean-Jacques à Sandrine Rousseau. Bref, la gauche roi qui est un peu à l'image des poupées sans visage de B. elle a perdu la face. <rire> Bravo. Bravo. Donc. Régis Maillot qui est en spectacle. Le 28 avril à Marseille, le 29 à Nice, du 4 au 6 mai à Mulhouse et le 14 mai à Reims. Régis Maillot sur scène.